Comme j'ai lu récemment sur le site, je pense que c'était le site de, de Monsieur ou Mister Mondialisation, ou peut-être sur le site positif, Enfin, il y avait un boulanger pâtissier qui proposait presque enfin, à, à, à prix, euh, enfin, comment dire, hein, « enfin, soit ou ça, tu payes ce que tu veux ben, », ce boulanger pâtissier disait que si on venait l'aider à fabriquer les peignes ou les croissants et, et autres gâteaux, ben, il, nous, il nous faudrait baisser le prix ou ils nous donneraient gratuitement à manger. Ben, je pense que c'était en, en Italie ou en Allemagne, je ne sais plus. Et pour moi, il y a plusieurs, euh, plusieurs artisans, plusieurs métiers qui, font, euh, qui ont commencé ce système, comme certains restaurateurs, qui ont les aider à la cuisine. Ben, on pouvait manger pour presque euh, pas cher ou gratuit. Et pareil, pour euh, il y plus en plus de mécaniciens. Si, si on y met d'autres propre main en même temps on apprend à réparer sa voiture nous-mêmes et en aidant le mécanicien, ben, il nous fait baisser le prix. Et donc, euh, ben, je me disais ben, tout ça, ça, ça aiderait faut plein de, de services, prestations, prestations euh, euh, qui seraient plus bénéfique pour tous, euh, gagnant-gagnant.